Bonjour tout le monde, c'est content de vous voir. Aujourd'hui je vais vous parler de mon cannabis, euh, mon super skunk, White Widow, que j'ai ici déjà roulé. Écoutez, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce cannabis-là. C'est une graine de cannabis qui m'a été donnée par un ami, un abonné, qui, euh, qui s'est lui-même procuré cette graine de cannabis-là chez Ripper Seeds. Et dans les prochains grosses, ça va être des graines de cannabis de Ripper Seeds. Ils ont vraiment là, des, des arômes, des variétés très intéressantes, des croisements euh, qui ont fait eux autres mêmes. Le Spurs Kong White Widow, écoutez, il m'a donné 83 grammes. Euh, vraiment content. Euh, beaucoup de difficultés au départ avec ce cannabis-là. Euh, je l'avais vraiment trop arrosé quand c'était un bébé plan. Il a été rescapé de la noyade. Je, un peu plus, je pensais vraiment pas être capable de, de, de, de le rescaper finalement. Il était vraiment plus petit que les autres. Euh, puis à un moment donné, quand je l'ai transplanté dans un deux gallons un contenant de deux gallons euh, avec de la terre sèche. Euh, il a repris le dessus. Il est devenu très beau. Par contre, c'est pas dans mes arômes préférés. Euh, quand on regarde là, sur internet, on nous dit terreux sucré. Moi, je te dirais plutôt là, à place du sucré, là, un, un limonène manqué, pas à peu près. Euh, puis pour le terreux, je vais accepter le terreux. J'arrive ça, Karyo euh Je l'aime pas. Mon Super Skunk White Widow, je ne l'aime pas du tout. Euh, point positif. Point positif. Croyez-le ou pas. C'est là, mais plus fort. Euh, J'en ai donné beaucoup de ce cannabis-là. Euh, J'en ai donné euh, au gars de la Belle Province en espérant avoir plus de sauces spaghetti dans ma poutine italienne. Non, ça n'a pas fonctionné. J'en ai donné aussi à mon ex en espérant peut-être avoir une pipe une fois de temps en temps. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc euh, j'essaie de tirer avantage de, de mon White Widow plus Kong sans succès. un peu moins pire avec le temps, là, avec le curing, mais euh, une autre chose qui a été très difficile, ça a été euh, le trimage. Beaucoup, beaucoup de petites feuilles euh, dans le bud. Il faudrait quasiment prendre des, des pinces à cils, là, des pinces à sourcils pour enlever les feuilles à l'intérieur. Euh, un plant aussi qui a besoin de plus de nutriments. J'avais donné là, la même recette de nutriments à toutes mes plants, et puis j'avais plusieurs variétés. Euh, plusieurs des variétés, là, toutes les feuilles étaient vertes. Euh, tous les plants là, prenaient le même nombre là, de, de nutriments. Mais mon Super Skunk, White Widow, euh, vraiment là, les feuilles vertes pâles, même quelques feuilles jaunes. Beaucoup plus que les autres plants. Donc... Euh, un peu plus difficile, malgré qu'au départ, ça a été de ma faute pour la quantité d'eau que j'ai donnée, mais par la suite, euh, il a repris le dessus, le problème d'eau, c'était du passé, euh, je donnais la même recette de nutriments, puis il lui il demandait beaucoup plus de nutriments, mais je l'ai laissé, j'ai pas commencé à donner plus de nutriments à White Widow, à plus Donc, une chance que je l'aime pas. Euh, une chance, pourquoi? Parce que si je l'avais aimé, j'aurais aimé ça le garder naturellement pour en faire une plante mère. Ensuite, hein, couper des boutures pour qu'ils deviennent des clones. La différence entre une bouture et un clone. Un clone a des racines. La bouture n'a pas de racines. <coughs> si je l'avais aimé, je l'aurais gardé. Mais j'aurais eu de la misère à... À atteindre son plein potentiel. Je l'aurais atteint peut-être un jour, mais peut-être pas au début parce qu'il manquait, il demandait plus de nutriments. Donc il aurait fallu que je fasse encore quelques essais et erreurs. Jusqu'à temps que les feuilles soient vertes pour une grow complète. Donc White Widows ouais, plus Conque, j'ai plus d'autres graines de cannabis de ça. On va mettre ça de côté. On va essayer de trouver d'autres restaurants. Ou d'autres ex. beaucoup moins pire qu'au début. Euh, tous tes cannabis ça, sont beaucoup moins pires avec le curing. Faut... Là, en arrière, j'ai rempli là, euh, un contenant. Vous allez me dire qu'il est trop rempli, ton contenant, tu raison. Mais là, j'ai condensé euh, deux produits ensemble, deux bobas euh, couches. Donc euh, le curing pourrait continuer à l'infini. Mais euh, là, je suis en train de fumer ça à planche. Et puis, euh, le curing, ça fait déjà là, deux mois, donc euh, il faut mettre ça à 50%, là, 75% maximum. Là. Il faut laisser de l'air quand on fait le curing, quand on met notre cannabis dans des euh, pots maçons. Il faut vraiment laisser 50% d'air. Euh, je pense aussi que j'ai fait quelques erreurs là, dans mon séchage. Je sais qu'après mon séchage de 7, 8 et 9 jours, je m'en ai tiré sans que ça sente le foin euh, quand on fait sécher le cannabis avant, à en, avant 12 jours, il euh, faut, faut aller jusqu'à 16. À 16, hein. euh, 16 c'est la perfection, 12-14, c'est ce que Mr. Canagrow nous dit. Mais euh, en bas de 12, j'étais sur la grosse panique, euh, rien sentait le foin. Mais quand on fait sécher trop rapidement, même si ça sent pas le fou, on perd des terpines. Bon, bah, j'ai perdu des terpines, j'ai perdu des arômes, du goût. On sait que les terpines, c'est l'odorat, c'est euh, les huiles naturelles dans le cannabis. Euh, il manque de goût dans certaines de mes variétés. Euh, J'imagine aussi dans le super-skunk white widow. Euh, dans mes prochains grow, là, présentement, je fais les wet panties. Euh, Septième semaine bientôt de floraison, on va peut-être se rendre jusqu'à 9, 10. On va tout faire là, pour étirer là, euh, le séchage, là, pour vraiment essayer d'atteindre 12 jours euh, avant que les branches, là, on entende le petit crack. Euh, C'est le moment là, euh, qui nous indique que le séchage est terminé, hein, quand on craque une branche et que ça, ça, ça casse, il hein. ne faut, faut pas que ça plie. Donc le White Widow Plus Kunk, on va dire que j'ai appris beaucoup avec ce plan. Euh, il m'a appris qu'un bébé plan, ça ne boit pas beaucoup. Moins pire qu'avant. Moins pire qu'avant. Euh, je l'ai donné un petit peu trop vite. Non, c'est pas vrai. Je l'aime pas beaucoup. Mais quand même, euh, il est moins pire qu'au qu départ. Au départ, c'était vraiment euh, limonène, limonène dégueulasse. Donc, je laisse là-dessus, donne un pouce à la vidéo, euh, regarde mes prochaines euh, vidéos. Il y a de, toujours des vidéos SQDC et il y a toujours des vidéos euh, Winman qui fait pousser du cannabis. Présentement, c'est euh, les Wet Panties avec la Spider Farmer SF1000. Et je fais aussi un autre gros avec euh, le Pink Kush, les deux Glouki et un autre Gorrius Girls. avec la Vipar Spectra. XS1000. Donc, euh, j'espère que tu as apprécié la vidéo. J'espère que tu as appris quelques petits trucs. Et on se voit très bientôt là, dans une prochaine vidéo. Ciao.